Je sais pas vous mais moi quand j'ai un problème mon réflexe c'est d'essayer de comprendre comment font les autres je suis Thierry et depuis quelques années j'aide ceux qui en ont besoin à faire un travail sur eux-mêmes pour pouvoir comprendre qui ils sont vraiment quels sont réellement leurs besoins ce qu'ils doivent concrètement changer dans leur vie pour pouvoir tendre vers une vie qui soit vraiment sereine et épanouissante et en côtoyant tous ces gens là que j'aide j'ai rassemblé beaucoup d'informations j'ai essayé de les rendre compréhensibles et je vous les présente maintenant. Les gens qui font appel à moi ne viennent pas me voir en me disant « Thierry, je souffre d'une crise existentielle, j'ai besoin de ton aide. » En général, ils viennent me voir et ils me disent « J'ai des problèmes, je ressens ça, ou j'ai telles émotions. » euh, voilà mon... voilà. Ils viennent me voir avec des problèmes concrets, en fait, des choses qu'ils vivent, des choses qu'ils ressentent. J'ai classé ces différents problèmes euh, dans l'ordre. À gauche, ceux qui sont le plus euh, cités, et puis en plus on va à droite, au moins ils, sont, ils, au moins ils reviennent, mais ils sont importants quand même. Les problèmes le plus cités, eh bien, c'est celui qui est là, c'est le manque de sens. Ce sont les gens qui ne savent plus à quoi sert leur vie. Ce sont les gens qui euh, ont perdu la direction. Ils ne savent plus, en fait, euh, quel sens donner à leur existence. Et puis ça, évidemment, bah, ça fait peur, parce que ne plus avoir de sens à sa vie, c'est être perdu, en fait. Et qui aime être perdu dans la vie oui, ok, on peut parfois aimer l'aventure, aimer, à créer des circonstances dans lesquelles on va se perdre un petit peu. Mais si on reste perdu trop longtemps, eh bien, on n'est pas bien avec ça. On n'est pas en paix, on va avoir peur, quoi. Si on a l'habitude de se perdre, peut-être qu'on aura peur plus tard. On aura des outils qui nous permettront de décaler ça, de se donner des chances de se retrouver. Mais si on n'a pas cette expérience-là, et de toute façon, même si on l'a, de tôt ou tard, on finit par avoir peur et par accumuler des angoisses. Et donc, le manque de sens et l'angoisse liées à ça sont réellement, en fait, le moteur principal qui met les gens en mouvement et qui, par exemple, les incite à contacter des gens comme moi. Ensuite, on a une, une, autre, une autre partie, une autre famille en fait, de, de, de problèmes en fait, qui, sont, qui sont abordés ici. Le, ici, on va parler de, bah, de sentiments d'inutilité. Et souvent, ça va de pair avec euh, euh, eh bien, donc, le, le manque de confiance en soi. en fait. Hein, c'est les, les gens qui se disent euh, « Moi, euh, je ne vaux pas grand-chose. Euh, dans le fond, j'ai peut-être appris des choses dans la vie, mais c'est pas grand-chose. Et, et, et, et, euh, et, et, et, et ça sert à rien, en fait. » Euh, euh, ou alors il y a ceux qui vont dire euh, moi bah, je me suis perdu en fait je me rends compte que je ne sais plus qui je suis et, euh, et bah, du coup euh, voilà, bah, je ne sais plus qui je suis et ça je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de monde en fait, qui, qui, euh, qui, qui me disent ça directement et puis ça bah, bah, évidemment bah, c est, c est, ça crée de l'angoisse hein ça crée de l'angoisse euh, directement quoi. donc euh, ça c'est pas bon on se sent pas bien quand on est comme ça et puis, il y a toute une série, euh, série d'autres choses, en fait, qui reviennent très régulièrement, mais sur un pied d'égalité, euh, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir euh, un problème de confiance en soi. Hein. On, on ne s'estime pas à sa, juste, à sa juste valeur, en fait. On, voilà, on, ouais, voilà on, vraiment un problème d'estime de, de, de soi, de, de confiance en soi. Euh, ou alors, il y a les gens qui nous disent euh, Moi, je suis, en fait, je me sens déprimé, en fait. Je me sens pas bien, je me sens vraiment déprimé et je et je et je sais pas pourquoi et, et donc euh, j'ai peur que que, que que ça dure quoi voilà. Puis il y en a d'autres qui disent ben voilà justement ils savent pas pourquoi ils ils savent plus ils savent plus c'est des gens qui sont un peu perdus. Voilà. Et puis il euh, y en a d'autres qui disent, euh, moi je sens bien qu'il faut que ça bouge, je sens bien que ça ne va pas. Et, et, voilà. et donc j'ai des problèmes, mais il faut que j'arrive à me recentrer dessus. Il faut que j'arrive à me concentrer sur mes problématiques, à y réfléchir et à y trouver des solutions. Et, et ben, j'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y arrive pas. Il y en a d'autres qui vont plutôt euh, être euh, perturbés parce qu'ils ils sont en manque de motivation, il n'y a rien qui leur fait envie. Euh, euh, ça ne va pas. Il y en a qui, ici, qui disent, aïe, aïe, aïe, aïe, moi, je, ça ne va pas, euh, il, il faut que ça change, et, et les, les, ce qu'ils ressentent est tellement profond qu'ils se disent que ce qui doit changer, c'est vraiment des changements en profondeur eux aussi, en fait. et donc ils ont peur, peur pour tout ce qu'ils ont construit dans leur vie, parce qu'ils se disent, mais purée, je vais peut-être devoir, euh, peut devoir tout détruire, en fait, ou repartir de rien. Et puis il y en a qui disent, euh, moi, je suis... Euh, je, suis, je me sens bloqué en fait, je me sens prisonnier. On me dit parfois « je suis prisonnier d'une vie qui n'est pas la mienne ». C'est des mots forts, mais voilà ce qui revient. Euh, D'autres qui, euh, qui vont dire euh, « bah moi je, je, je, je subis ma vie en fait, Voilà, j'ai plus de rêve, j'ai plus d'envie, je sais pas, Voilà, je suis désillusionné, je, je m'ennuie dans ma vie et ça peut pas durer ». Et puis encore ici, hein, on peut faire un, un lien avec ceci, en fait, euh, les gens qui disent qu'ils bah, sont en train de subir leur vie, voire qu'ils en sont prisonniers. Quand les gens se sont exprimés par rapport à ce qu'ils ressentent, je leur demande, et maintenant imaginons que vous ne trouviez pas de solution à vos problèmes. Comment ça va se traduire pour vous Quelles vont être les conséquences sur votre vie à long terme et voilà ce que les gens me répondent, en fait. De très loin, ils me répondent, moi j'ai peur de rater ma vie. Ma vie, je sais que j'en ai qu'une. J'ai qu'une seule chance. Je suis là pour vivre un truc. Et ma plus grosse peur, c'est de me retourner une fois que je serai vieux. Et de me retourner sur une vie, en fait. Et que cette vie-là, elle m'aura rien apporté. Que j'aurai la sensation d'être passé complètement à côté. C'est une énorme peur viscérale. Et, euh, et plein de gens me disent, voilà, c'est ça, ma... Ma conséquence la plus importante, c'est de me retourner sur une vie que j'aurais estimé être gâchée, ratée. Et puis à côté de ça, il y en a d'autres qui, eux, se, se débattent. Ils se projettent dans les solutions. Et ils se disent Moi, je, je passe beaucoup de temps à essayer de discuter avec mon entourage, à aller chercher des retours d'expérience, à aller chercher de l'aide à gauche et à droite. Et en fait, je me rends compte que j'ai du mal à exprimer en fait ce que je ressens. Je me rends compte que j'ai du mal à en parler, je me rends compte que je ne suis pas compris. Euh, et mon entourage ou les gens qui, qui, qui participent à ma vie en fait sont hyper importants pour moi et je sens que je les lasse en fait. Et j'ai peur que la distance se crée entre eux et moi et j'ai peur de les perdre. Voilà le deuxième niveau de conséquences majeures dont les gens me parlent en fait. Ensuite, euh, il y a ceux qui, euh, quelque part, se disent, pour ne pas rater sa vie, en fait, ce qu'il faut, bah, c'est être heureux. Voilà. Ça, pour eux, c'est le plus important. C'est le, le premier critère, quand il s'agit de réussir sa vie, c'est bah, être heureux, en fait. Euh, ma vie, j'en ai qu'une, c'est une super expérience et je devrais avoir la banane tout le long de ma vie, en fait. Je devrais être content, tout le temps. Et en fait, pour l'instant, je ne le suis pas. Et si je ne trouve pas la recette, bah, je ne le serai pas demain, ni après-demain, ni jamais, en fait. Et ça, ça c'est vraiment une grosse peur, et, euh, voilà c'est un rapport direct à l'échelle de valeur des gens, le bonheur c'est super important et si je ne le suis pas en fait, bah, je vais à ma perte et pourquoi, à quoi ça sert de vivre. Et puis alors il y a ceux qui, euh, qui ici euh, se disent euh, « moi j'ai euh, besoin de m'isoler en fait ». J'ai besoin de me, de me recentrer, j'ai besoin de me concentrer sur moi euh, et, et, euh, et en fait euh, je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça en fait je vais m'isoler. Ou, ou alors euh, euh, si moi je ne trouve pas de solution à mes problèmes. Euh, alors qu'à côté tous les gens autour de moi en fait, ben eux ils vivent bien en fait, et ils profitent de leur expérience de vie à fond en fait. Et quelque part ça m'isole par rapport à eux. Et donc je, voilà, c'est la peur de l'isolement, la peur de quelque part un petit peu sortir de l'humanité, sortir de ce que tous les autres vivent, les autres ça va bien et moi ça va pas, donc je m'isole par rapport à eux et j'ai peur de cette solitude, j'ai peur de ne pas y arriver. Et puis bah tout ça évidemment bah c'est de la déprime en fait, leur problème là maintenant c'est, bah ils sont pas bien avec ça et donc ils dépriment et en fait quand ils se projettent dans le temps, ils se disent de façon très basique, « Ben oui, mais bon, euh, si je continue à déprimer comme ça à vie, je vais aller jusqu'où, en fait Je vais m'enfoncer je vais, je vais dans cette déprime, mais jusqu'où ça va aller ?» et Donc ça, c'est vraiment des grosses, des grosses craintes. Ce qui va de pair avec ça, et c'est les autres euh, problèmes qui sont ici, les autres conséquences, en fait, ce qui va de pair avec le fait de ne jamais arrêter de déprimer, en fait, ben, c'est de jamais pouvoir arriver à trouver la sérénité, ne jamais être en paix, être tout le temps perturbé par, par ces problèmes qu'on a affrontés, en fait. Ça, c'est super important. Et je suis très, très étonné qu'il n'y ait pas plus de gens qui me parlent de ça, et on va y revenir juste après. Et puis ici, euh, ici il y a un élément, euh, voilà, ça, c'est un truc qui prend mon trip, en fait. Eh bien, c'est euh, quand euh, euh, un parent, en fait, ne peut pas accompagner correctement euh, son enfant. Quand euh, un parent qui euh, aime son enfant et estime que son rôle c'est accompagner son enfant le mieux possible dans sa vie, le porter en fait pour que son enfant bah, soit bien en fait, et bien pour ça il doit être capable de lui donner un bon exemple. Et les gens qui ne sont pas bien dans leur vie, qui sont déprimés, qu'est-ce qu'ils montrent comme exemple Ils ne peuvent pas le cacher qu'ils sont déprimés, les enfants ils le sentent. Ils voudraient pouvoir montrer à leur enfant comment on fait pour mener sa vie euh, euh, super bien en fait. Et eux-mêmes, ils n'arrivent pas à la mener leur vie. Donc ils ne peuvent pas expliquer à leur enfant comment faire. Donc ils, ils n'arrivent pas à... Ils, ils trouvent qu'ils n'assument pas correctement ce rôle de parent. Et donc ça, c'est super lourd pour eux. Et, et bon, voilà, c'est un des aspects, une des conséquences à long terme du fait de rester coincé dans la déprime, dans la crise existentielle. Et puis ici, pour le dernier, ben voilà, c'est encore une fois lié à l'échelle de valeur. Il y a des gens qui, pour qui euh, gérer un échec, c'est très compliqué. En fait, ces gens-là, ce qu'ils veulent à chaque fois, c'est la coupe. quoi. Ils veulent le premier prix. Quand ils, quand ils, euh, quand ils sont confrontés à un problème, bah, ils veulent avoir la solution. S'ils ne trouvent pas la solution, c'est un échec. Et il y en a qui sont vraiment très très mal préparés pour gérer un échec. Et donc, euh, s'ils ne pas à le trouver la solution à leurs problèmes, à leur mal-être, ils vont vivre ça comme un échec. Très rapidement, vraiment dans la foulée des autres questions, donc sans qu'on soit passé par une étape où on commence un, tra un travail, sans que les gens aient réellement eu l'occasion de se poser et de réfléchir, de mettre en chantier certaines actions, certaines réflexions, j'aime leur demander en fait la solution idéale. Quelle est pour eux la solution idéale pour résoudre les problèmes dont ils m'ont parlé juste avant, en fait Alors très très naturellement, bah, les gens me répondent souvent, Thierry, si je savais quelle était la solution, je ne viendrais pas te voir. Donc j'en ai aucune idée. Et ça, c'est sans surprise. Mais c'est franchement pas euh, pour ça que je pose cette question, pour savoir qui sait, qui ne sait pas. Non, non, c'est surtout parce que tous ceux qui me répondent autre chose de je ne sais pas, tous ces gens-là, eux, me donne des informations hyper importantes qui vont pouvoir me permettre de les aider. Alors, que me répondent la majorité des gens qui se risquent à me répondre quelque chose Ils me répondent, et c'est magique, apprendre à me connaître et à m'aimer. Et cela, ceux ben cela ils, ils, ont, ils ont fait un énorme pas, en fait, déjà sans le savoir, parce que oui, concrètement, pour se sortir d'une crise existentielle, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se reconnecter à qui on est vraiment. Donc, la solution, elle est là, la solution. Ça, c'est la solution. Et on travaille là-dessus pour pouvoir s'en sortir, en fait. On se les gens à se reconnecter à qui ils sont vraiment et à pouvoir identifier ce qu'il faut changer concrètement dans leur vie pour se reconnecter à qui ils sont vraiment et pour pouvoir les remettre sur leur chemin d'épanouissement pour qu'ils apprennent à vivre et à s'épanouir dans leur vie. Et ça passe par le fait d'apprendre à se connaître et à s'aimer. Donc, ce point-là, c'est une ancre que les gens peuvent utiliser pour pouvoir s'y retrouver. Voilà, c'est hyper important. Ensuite, il y a d'autres niveaux d'information en fait, qui vont me donner beaucoup d'informations sur les réflexes de pensée des gens, en fait. ce qu'on appelle les métaprogrammes. Voilà, qui vont m'indiquer, me donner des informations super, super importantes sur euh, ben, euh, comment il va falloir que je m'y prenne pour aider ces gens-là au mieux. Alors, il y en a qui me répondent ici, ben moi, ce qu'il qu me faudrait, c'est un bon lavage de cerveau. Je voudrais qu'on me retire la prise et qu'on la remette, que je fasse un gros reset. Et comme ça, eh ben, je vais mon cerveau, toutes ces pensées négatives et je peux repartir sur une page blanche. C'est un métaprogramme, c'est une façon de penser et c'est très utile pour moi pour après définir la meilleure façon pour les aider. Il y en a d'autres ici qui me disent, moi, ce qu'il me faut, c'est une relation amoureuse. Alors, soit ça me donne une indication sur une partie de la problématique, la solitude, la façon dont les gens gèrent cette solitude, soit ça me donne une information sur les réflexes, sur les métaprogrammes des gens, les gens qui ont l'habitude, en fait, de trouver une solution à travers d'autres personnes. Enfin bref, je ne m'étends pas là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. Et puis il y en a d'autres qui, euh, bah, à la limite, ont peut-être déjà fait des recherches et se disent, euh, moi, en fait, mon problème, c'est que j'arrive jamais à me contenter de ce que j'ai ou que j'arrive jamais à me concentrer sur le temps, le moment présent. C'est des gens qui ont regardé des vidéos sur des, des méditations ou toute une série de choses comme ça, en fait, et euh, qui ont l'impression, en fait, que eh ben, la solution pour eux passe par là. C'est peut-être vrai, peut-être pas. Mais c'est un point de départ pour le travail. Et puis ici, il y en a d'autres qui eux, euh, se disent, moi, j'ai plein d'émotions, en fait. Et ces émotions-là, eh ben, j'ai du mal à les gérer, elles me font souffrir. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je puisse mettre un gros couvercle sur la casserole de mes émotions quand je sens qu'elles vont exploser, en fait. Voilà. Donc c'est des gens qui disent, j'ai des émotions négatives, j'ai des choses qui me font mal, je dois apprendre à cacher ça quelque part dans un coin et les étouffer. Une autre façon de réagir. Un autre métaprogramme, d'autres réflexes, ça m'aide à les aider au mieux. Et puis je leur demande. Et maintenant, imaginons que les solutions, on les trouve et on les met en place. Ce serait quoi pour vous les effets souhaités, en fait Ce qui ferait que, eh bien, euh, si vous rencontrez ces effets-là, vous estimez que les solutions, elles ont été bien appliquées et qu'en fait votre problème, il est résolu. Ce serait quoi Et je les ai classés ici. La première partie, euh, elle est ici, c'est euh, eh ben, une sorte de paix. Enfin, retrouver le calme. Parce que, voilà, douter en permanence comme ça, se creuser la tête en permanence, être à ce point-là dans l'inconfort, eh ben, c'est vraiment pas confortable, justement, et en fait, ça prend le chou, ça prend la tête, en fait. Et euh, ce qu'on aimerait bien, ben, c'est l'inverse de ça, justement, c'est retrouver de la paix. C'est un calme une forme de sérénité, de certitude. Euh, et ça, c'est ce qu'on a vraiment envie. Et on n'a plus envie d'avoir peur, en fait. Et donc, forcément, on veut retrouver du calme, de la sérénité, parce qu'on ne veut plus avoir peur. On ne veut plus avoir peur, et puis on veut, bah, veut s'aimer, en fait. On veut s'aimer pour être, de nouveau, être serein par rapport à ça. Voilà. Être bien dans sa peau, bien dans ses baskets, ne plus avoir peur, vivre paisiblement, vivre calmement. Bon, évidemment, il y en a ici qui me répondent, euh, bah, écoute, euh, j'en sais rien. Bah Oui, à travers toutes les questions, il y a toujours des gens qui vont répondre qui n'en savent rien. C'est une information aussi cruciale pour moi, parce que ceux qui sont à ce point perdus, ceux qui à toute question me répondent, j'en sais rien. Soit c'est parce qu'ils s'en remettent pleinement à moi, Soit c'est parce que réellement ils sont perdus, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans, dans, la, dans la déprime, qu'ils se sont enfoncés dedans et que peut-être ils en sont à un tel point de déprime profonde qu'ils n'ont plus la, la capacité à réagir, plus de capacité à, à, à discerner. Et ça, il faut s'en méfier parce que c'est la, la voie royale vers une dépression profonde en fait. Donc attention à ça. Et donc euh, ces questions-là m'aident à pouvoir mettre en évidence euh, les cas euh, critiques. Et puis... Il euh, y a une autre portion ici euh, et c'est plutôt donc les, les, les, la portion liée à, euh, au relationnel en fait. Donc euh, les gens qui veulent être heureux dans leurs relations, voilà. les gens qui veulent se sentir utiles. Voilà donc ils sont épanouis, ils ont trouvé leur place dans la société, euh, ils se sentent utiles, tout va bien euh, et ils ont suffisamment confiance en eux que pour ne plus avoir peur du regard des autres. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, et qu'on sent un regard porté sur soi, ben on s'interroge, on se remet en question. On se demande « Mais pourquoi cette personne me regarde comme ça Qu'est-ce qu'elle est en train de penser Ah, je parie qu'elle voit tel défaut, qu'elle se dit telle ou telle chose. » Et on a peur et on ne se sent pas bien. Alors que si on est pleinement en confiance en soi, en fait, si on sait où on va, qu'on est fort sur ses fondations, les gens peuvent toujours nous regarder, on s'en fout. Et c'est encore une fois un retour à la paix, à la sérénité, au calme. Et puis ça fait un lien, hein, j'introduis bien la dernière partie en fait, bah, les gens ce qu'ils veulent en fait, bah, c'est une vie simple, ils veulent une vie simple, sans prise de tête, tout va bien pour eux, en fait euh, la vie coule, voilà, il n'y a pas de problème. Ils veulent se sentir libres aussi, parce que pour l'instant ils se sentent peut-être prisonniers d'une euh, euh, vie qui n'est pas la leur, prisonniers d'une situation qui ne leur convient pas, et donc ils veulent se sentir libres, ils veulent se sentir libres. Ils veulent se sentir libres et puis ils veulent se sentir heureux, évidemment, quoi. Ils veulent retrouver de la joie. Voilà, ils veulent être des personnes joyeuses. Pour l'instant, ils sont déprimés, donc ils ne se sentent pas être de la meilleure compagnie pour les autres. Et donc, ils veulent retrouver la joie de vivre, en fait. Ils veulent être des rigolos et, et que les gens aiment leur compagnie. Et puis, ils veulent savoir qui ils sont. Parce que savoir qui ils sont les ramène vers le sens qui est, euh, qui, est, qui est précieux, en fait, dont on parlait au tout, tout début, en fait. Et voilà, et donc... Que veulent les gens Ils veulent être heureux et en paix. Ils veulent vivre sereinement et donc pour ça, eh bien, ils veulent accumuler tous ces effets. Voilà, j'espère que vous comprenez maintenant mieux comment font les autres. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé, quels sont les parallèles que vous pouvez faire avec votre propre histoire, j'essaierai d'y répondre. Et puis si vous voulez m'encourager, si vous voulez me remercier d'avoir posté cette vidéo, eh bien abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être certain de n'en rater aucune. Et laissez-moi un pouce, à bientôt.